Quand vous mettez en place un MOOC, vous allez devoir créer des supports de cours agréables à regarder et des vidéos pédagogiques de qualité. Cela peut prendre un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle car il en va de votre image. Voici quelques suggestions personnelles. Tout d'abord, concernant les supports de cours, je vous recommande de mettre au point un logo. Avoir un visuel permet de donner une personnalité au MOOC, il pourra être réutilisé sur les différents supports pédagogiques, vidéos, newsletters, ressources d'accompagnement, etc. Vous avez même des sites où vous pouvez acheter un logo. Ensuite, dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'avoir une charte graphique commune pour les différents supports de cours, en particulier s'il y a plusieurs intervenants, car cela permet de donner une certaine homogénéité à la formation et d'éviter un effet patchwork. En ce qui concerne la durée des vidéos, nous vous recommandons de ne pas faire de vidéos trop longues. Dans la pratique, découpez en morceaux de 5 à 15 minutes, quitte à couper en plusieurs morceaux une même vidéo. Ce n'est pas vraiment une question de pédagogie, c'est surtout une question de commodité. Beaucoup de participants vont consulter vos ressources sur leur temps de pause, dans les transports. Tout le monde ne passe pas ses week-ends sur le MOOC et regarde les vidéos euh, toutes les vidéos d'affilée. Donc, faire des vidéos trop longues, cela impose aux utilisateurs de devoir systématiquement retrouver l'endroit où ils s'étaient arrêtés. Concernant le contenu des diapositives, si vous en avez, je vous conseille de ne pas surcharger la diapositive de texte. Les supports visuels n'ont pas vocation à être autoporteurs. Évitez au maximum de lire du texte qui est écrit sur la diapositive. Soignez autant que possible l'apparence des supports en général et des diapositives, car c'est assez important mine de rien. De même, assurez-vous de la bonne qualité sonore des enregistrements, qui dépend d'une part du type de micro utilisé, d'autre part de la qualité sonore de l'environnement. On peut faire des vidéos de qualité acceptable sans avoir pour autant un studio professionnel, mais cela demande un peu de travail de préparation. Pour terminer, l'un des ingrédients essentiels, c'est l'aisance de l'enseignant ou du formateur. Être à l'aise face à une webcam ou à une caméra, ce n'est pas automatique, cela demande un certain entraînement. Si vous êtes capable d'improviser facilement, tant mieux, vous pourrez faire des vidéos au format Camtasia sans trop de difficultés. Si vous avez besoin d'un prompteur, alors il vous faudra rédiger le script. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais je suis sûr que vous arriverez à valoriser ce travail par ailleurs. Ne serait-ce qu'en introduisant des sous-titres. L'avantage avec le prompteur, c'est que vous hésitez moins, vous n'oubliez rien d'important et vous pouvez travailler la qualité de votre discours en amont, voire demander des retours avant de passer face à la caméra. Car après, il sera en général trop tard. Même si vous n'écrivez pas de script, je vous recommande de réaliser un plan pour chaque vidéo. Déjà, c'est plus simple si vous voulez que l'on vous fasse des remarques sur le déroulé du cours, en particulier si vous êtes plusieurs enseignants ou formateurs et que vous souhaitez vous coordonner en amont. Les vidéos et les supports de cours sont un peu une vitrine de votre travail. Faites au mieux avec le temps et les ressources que vous avez à votre disposition, sans pour autant ne faire que ça. Car vous allez avoir de nombreuses autres choses à gérer durant le MOOC. Même si c'est un ingrédient important de la réussite de, du cours, il ne faut pas non plus que la conception des vidéos ne aussi toute votre énergie.